Dans cette vidéo on se retrouve sur un nouvel épisode de Dr Log. Un abonné button C Log et on va faire un max d'analyse histoire de voir comment il peut s'améliorer. Aujourd'hui c'est un DHDPS, je te montre son profil tout de suite et donc le joueur de cette vidéo c'est Gobi Où il a son personnage qui s'appelle Burain Je te remonte ça rapidement en montant un petit peu en haut Il joue DH DPS Il a 7 sur 10 mythiques à l'heure actuelle Il a 220 d'e-level et il a soif de conseils. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut dire là-dessus A savoir que pour DH du coup Entre 9.0 et 9.0.5 pur a changé en termes de légendaire Etc Donc notamment on joue désormais une légendaire Qui augmente les, qui te fait une dot sur ta mort sur du lémon Et qui augmente les dégâts de ton aura d'immolation Donc on va pas s'intéresser à la partie 9.0 des logs, on va cliquer directement sur 9.0.5 au niveau de son profil et on va checker du coup en mythique ce qu'il a, qu a pu donner, sachant qu'il y a peu de clean sur les boss, il a eu l'occasion que d'en refaire une fois, avec sa gueule, donc ils ont dû faire euh, extendre leur progress et faire qu'une fois les boss, ou du moins il a pu les faire qu'une fois, donc c'est pas forcément 100%, euh, voilà il n'y a pas toutes les données du monde, donc on va également regarder un petit peu la page héroïque qu'il a pu faire, donc sur 9.0.5 en héroïque il a pu refaire quelques kills de boss, donc on va également regarder un petit peu Hurlen euh, où ça peut également donner d'autres infos et voir euh, ce qu'il a pu jouer, donc dans un premier temps on peut voir que les boss où il a du bleu, c'est des boss multi, donc on a King, on a conseil, le multi ça a l'air d'aller, ça a l'air de, bon il y a forcément de la marge de progression, mais là où t'as du mal, c'est surtout le mono. C'est hurlel, c'est Hungering, c'est l'artificier, c'est Lady Nerva, où là du coup il y a des trucs assez bas. Bon, sur l'artificier t'es à 2k5, je pense que potentiellement tu fais les graines, potentiellement il y a également une notion où t'as dû mourir pendant le combat, donc on va pas se baser sur celui-là, on va se baser plutôt sur... Du euh, soit Inerva et dans un premier temps Destroyer pour voir un petit peu parce que c'est le boss, poteau par excellence. Donc Destroyer, c'est parti. Donc Destroyer, tu l'as tombé le 17 mars. Donc ça devait être juste après le reset de 9.0.5. Hein. Ça fait un petit moment déjà, 17 mars. Si on va checker sur ce log là, on va checker un petit peu. Tac, donc là, t'étais à 4. 95% d'uptime. J'imagine, du coup, t'es pas mort. Ouais, ok, t'es pas mort sur fight. Donc, t'es pas mort sur fight, donc il va y avoir pas mal de choses à dire. Et ça, c'est vraiment cool. Si on va te checker au niveau du sommaire. Déjà, là, là, là, c'est pas la bonne tête. Ok, c'est pas la bonne tête. Ça, c'est ce que tu joues sur du multi. En gros, en multi, dans la quasiment tous les cas, tu vas prendre Corinne et tu vas prendre effectivement First Strike, qui te permet d'avoir 25% de chance de critique pendant 5 secondes. Sauf que ça, ça, c'est vraiment l'opti multi. Et si tu vas faire du mono. C'est important de prendre un petit, euh, un petit, un petit tome, ou alors ta mais le tome de groupe, mais en gros, change, changer ton lien d'âme et prendre Nia. Nia, c'est très fort. Si tu vas checker par exemple le profil d'un mec qui va. Taper haut euh, en mono, on va prendre par exemple euh, Mozima, tiens, sur Hungering Destroyer, tiens, par exemple, lui, il a fait, il a fait combien, là, Damage down, des down, si, on va checker tout son groupe, Mozima, il a fait 6-4 mono, sans pays, okay 6 k 4 mono, sans pays, lui, si tu regardes son opti, donc, euh, attends, je vais, re, je vais le resélectionner, histoire que ce soit plus simple, Mozima, sommaire, tu vas voir, il va jouer Nia, il joue la légendaire, sur Burning Wound qui est devenu la légendaire mono par excellence, hein. d'ailleurs si on va mater tous les mecs sur les boss, là tu vas regarder sur euh, Hungering Destroyer, hein, le boss mono par excellence, donc t'as les mecs full pays qui arrivent à faire euh, des logs en jouant euh, toujours Chaos Theory qui était de base la légendaire mono et sinon t'as la légendaire qui est désormais la nouvelle mono, même si bon voilà, qui fait que ta morsure du démon met une dot sur la cible et qui du coup augmente les dégâts de ton aura d'immolation. Donc les personnes qui jouent ça jouent à peu près toujours la même chose. Ça va être évidemment en mono la flaque de putréfaction qui est très très fort, les chaînes de franche-point. Bon voilà, tu peux le voir, les trinkets, c'est à peu toujours la même chose. Et ça joue du coup Nia, parce que mine de rien la maîtrise ça augmente quand même tes dégâts, même si évidemment c'est pas la stat absolue, ça augmente les dégâts du chaos et t'as pas que des dégâts du chaos, mais mine de rien c'est pas mal et surtout ça joue burn parce que c'est une classe où tu vas spammer. C'est l'étoile infinie de Shadowlands. Hein, de ce truc, ça marche bien sur les Warsherly ça marche bien sur les DH, exactement pareil que les classes sur lesquelles ça marchait bien euh, les étoiles infinies sur euh, l'extension là, -bas. donc en gros dès que tu vas faire des compétences ou que tu vas mettre des coups, as les chances de Burst, c'est très très fort en mono et ça sauve le mono du DH, donc ça c'est vraiment important de jouer Nia et Burst mine de rien, ça va te faire gagner beaucoup de dégâts, outre ça tu peux le voir, évidemment vu que ça joue la légendaire sur l'aura d'immolation, ça va prendre le conduit sur l'aura d'immolation bam bam bam tu réduis les dégâts magiques, donc ça c'est la pure opti mono du coup si on reprend du coup ce que tu jouais toi tu jouais Corinne et First Strike First Strike tu le prends qu'une fois dans le combat donc à moins qu'il y ait des adds continues dans le fight comme sur le conseil comme potentiellement sur Inerva où ça peut être pas mal et tu peux mettre des gros bursts dessus parce que tu peux augmenter les dégâts de ton fail rush et compagnie dans l'absolu c'est voilà c'est pas l'opti donc sur du mono je te conseille vraiment de prendre Nia Je te dit un dame avec Bardan, euh, Bardan c'est très vrai T'avais quoi Il y également comme légendaire ici Ah et tu joues la légendaire multi Ah ouais non celle-là celle -là, elle est vraiment pas folle en mono hein. Donc je, du coup je t'avais profité pour euh, écrire un petit message avant Donc j'ai écrit un petit message, je t'ai demandé du coup légendaire qui tu m'as dit là, Je te l'affiche là, boum, le message était j'ai craft Burning Wood, celui avec lequel je joue actuellement vers 0.5, donc euh, si on regarde les logs les plus récents, euh, à tous les coups il y aura Burning Wood, donc cette euh, cette fameuse légendaire qui est surjouée, mais là il l'avait pas encore à ce moment là, quand, euh, quand il est passé devant les autres. Sinon j'avais Chaos Theory et Collective Anguish en début de progress. Maintenant je les ai tous craft plus ou moins au cas où il y a des changements durant, durant le PTR. Du coup là si on va mater un petit peu, si t'avais le choix, que t'avais pas encore Burning Wood, Chaos Theory, c'est vraiment une très très bonne légendaire mono, donc n'hésite pas, je pense que tu t'en doutes en plus, donc n'hésite vraiment pas à prendre la légendaire mono et prendre des liens d'âme mono. Parce que là, en fait, forcément, si tu pars sur une optique multi sur Destroyer, c'est compliqué. Donc tout ce que tu as à faire, c'est tu prépares tes liens d'âme, tu fais un petit codex avant et euh, tu vas en build mono et tu prends le temps de switcher un petit peu. En niveau de stats, honnêtement, ça va, j'imagine que tu as un peu équipé les levels que tu pouvais mettre. Euh, c'est Versa, Hatt, bon, euh, t'as pas énormément, t'as encore un peu trop de, de mastery, un peu trop de crit, mais bon, dans l'idée, t'as mis les stats que tu pouvais, et c'est comme même Versa et Hatt qui est devant, donc ça, déjà, c'est pas mal, mine de rien. Et du coup, au niveau des talents, donc t'as pris Ban Fury, regarde celui qui va longtemps et qui te donne plein de fury, ce qui en soi est logique, parce que t'as décidé de prendre Collective Anguish, donc ça, ça se tient à fond. Ensuite, t'as pris du coup celui sur la Demon's Bite sur la mort du démon, donc ça, pareil, c'est assez logique. Ensuite, du coup, t'as pris Glave Tempest, alors là, euh, en mono... Celui sur le Felrush il fait plus mal, donc il ne faut vraiment pas hésiter à prendre Felrush ou whatever. D'ailleurs, tiens, si on va mater un petit peu les logs de n'importe quel truc, tu vas regarder ici, c'est euh, Unboot de chaos, Unboot de chaos, Unboot chaos. En mono, pour, bah, voilà, si tu ne joues pas chaos theory, donc c'est logique, hein, si tu joues chaos theory, tu joues l'autre. Mais en, en, en gros, en mono, tu ne fais jamais de danse de lame. Danse de lame, voilà, ça pue. Et donc, évidemment, tu n'as pas pris un buil non plus dans The lame. Donc, Unboot de chaos, tu peux le prendre, c'est la grosse valeur sûre. Glave Tempest comme t'as pris, honnêtement, c'est pas déconnant, c'était ce qui était opti avant, c'est pas voilà c'est pas choquant, c'est pas choquant mais tu feras plus mal avec le fail rush donc autant prendre le fail rush Ensuite, du coup, t'as Nether Netherwalk, donc ça c'est le truc défensif, donc peu importe, honnêtement, ça marche aussi. Ensuite, t'as pris First Blood, et là, là, là, non, il faut pas, sur cette ligne-là, du coup, sur, la, sur cette ligne-là de talent, du coup, t'as choix entre trois trucs. Le choix entre essence brique, qui jusque-là n'a encore jamais vu son, vraiment, son utilité, c'est dommage, ça pourrait être cool, mais bon. Soit tu as first Mode, le truc sur la danse de l'âme, mais vu que toi tu vas jamais faire de danse de l'âme avec ce build, jamais, en mono, jamais. En fait, tu fais danse de l'âme que si tu joues la légendaire en mono, qui fait que ta danse de l'âme, elle te que euh, tes frappes du chaos. Mais si tu joues pas chaos theory, tu ne joues pas danse de l'âme. Donc dans ce cas-là, il faut prendre cycle de haine, d'autant plus que tu as le premier talent sur le regard furieux, et tu as la légendaire sur le regard furieux. Donc whatever, à moins de jouer Chaos Theory, faut vraiment prendre cycle de haine, c'est trop fort. Hein. C'est le truc qui fait que quand ta frappe du chaos, tu redonnes de la fury, ça réduit le cooldown de ton regard furieux. Donc ça vraiment, c'est super important, donc pas hésiter à prendre ça. Et ensuite, du coup, t'as Démonique, donc ça c'est assez logique. Euh, on... Voilà, Démonique, c'est la valeur sûre, c'est tout le temps pris. C'est trop fort Démonique. Bon, là honnêtement, sur ce log là, vu que t'es sur une optie full multi, et que t'as pris également Cerce Blonde, euh, je me demande si ça vaut vraiment le coup de l'analyser ce log Parce que, euh, parce que du coup t'as pas les bons liens d'âme et tout je vais, je vais rechercher du coup, je vais regarder sur les logs que t'avais fait en heroic T'avais fait du coup en heroic, t'as fait Hurlel, Franche Point Et Sir des Donc Hurlel Ok c'est le 7 avril, il y a moyen que c'est fait avec la nouvelle légendaire Je vais aller mater ça rapidement On va plutôt mater euh, ce log là où du coup t'aurais potentiellement la bonne petit. On va checker Alors du coup, c'était quoi déjà ton uptime sur ce boss 75% comme les autres, donc je pense que t'es pas mort. Donc ça, c'est cool en plus. Ouais, t'es pas mort. Parfait. Donc là, on va prendre Hurlel. Donc c'est un Hurlel héroïque, mais honnêtement, c'est exactement la même principe. Le mono en héroïque en multi, ça ne, touche, ça ne change rien. On va regarder au niveau du sommaire. Boum, boum, boum. Bon du coup là c'est pareil hein. au niveau c'est pareil, il faut euh, jouer vraiment ni à, ni à Burst, c'est trop fort, hein. ni à Burst tous les jours. Et du coup tu jouais, ah c'est bien ça, tu jouais Blessure Brûlante, donc tu jouais la nouvelle légendaire sur Demon's Might, ça c'est cool. Donc effectivement le conduit là est bon, c'est à dire que si tu joues cette légendaire là, il faut vraiment pas hésiter, le conduit sur les... le rat d'immolation de... c'est trop fort, ce talent-là, il est nickel. Ah, et en plus, t'es déjà bien repassé sur Felrush. Donc, ouais, c'est nickel. Felrush, c'est parfait. Demon's Bite, c'est nickel. Tu jouais de Cycle de haine, Oh là là là là, là, tu rigoles. Oh, let's go. Donc, là, on va pouvoir voir des choses. Donc, on a vu Nia, Burz, Ok, ça, il te le manque. Les stats, évidemment, bah, c'est toujours après la même idée, mais tu fais quand même au mieux, donc c'est pas mal. De toute façon, on sim, sim, sim. Hein, comme d'hab, hein. tu sim tout. Tu vas sur Redbot. Tu balances tes sims et euh, t'auras et pas mal d'infos. Là, au niveau des trinkets. Ah, ouais, du coup, j'imagine t'as pas mieux, hein, mais le limon, c'est vrai que c'est pas incroyable. J'imagine t'as pas accès à la flight de putréfaction ou aux chaînes de franche Point, donc là forcément c'est pas non plus forcément les meilleures trinkets. Euh, mine de rien, ça va être pas mal, mais c'est bien parce qu'on va pouvoir aller mater un petit peu tes castes et voir un petit peu euh, ce que tu fais ici. Donc déjà la potion, euh, la potion la plus value en DH, c'est euh, c'est pas l'agilité spectrale, comme on pourrait croire, mais c'est celle sur, euh, sur les procs. Si tu vas mater euh, des mecs whatever qui, okay, honnêtement, tiens je vais va prendre un mec au hasard. On va même prendre un mec sur l'artificier, tiens, histoire de changer un petit peu. On va prendre un mec sur l'artificier qui joue du coup euh, notre petit truc euh, Burning Wood, Par exemple, Shadlock, 6 k sur l'artificier, c'est propre, hein, c'est propre de ouf. Tu prends Shadlock, tu vas mater un petit peu ce qu'il met. Ouais, il l'a mis, mis avant le pool. Alors ça, bon, effectivement, il vaut mieux mettre pendant, hein, t'as bien raison. Il vaut mieux mettre pendant parce que sinon, c'est du temps que tu perds. Mais Phantom Fire, ça marche vachement mieux et c'est plus fort. Donc, agilité spectrale, c'est une bonne idée. Mais euh, Phantom Fire, tu vas t'en sortir mieux sur du mono. Donc, n'hésite pas à jouer ton Phantom Fire sur des boss mono, euh, à changer ta pré-pote. Mine de rien, tu vas aussi gagner pas mal en DPS là-dessus. Et avant de rentrer dans tes propres logs avec cette nouvelle légendaire, on va discuter de l'optimono et du cycle parfait en mono, et du coup avec cette légendaire qui est la bisse actuellement en mono. Donc, le cycloptie, c'est celui-là. Donc là, tu c'est un document que tu peux trouver, entre autres, sur le forum des DH et compagnie. Donc là, c'est dans le cas où tu joues Burning Wood, donc avec la légendaire sur l'aura d'immolation. Donc, utiliser le torrent arcanique quand t'es elf. Aura d'immolation, et là, c'est très important, c'est qu'il y a trois trucs vraiment très importants. Le reste, c'est également de la micro optie donc toute micro importante, mais il y a trois trucs importants. Aura d'immolation en cooldown. Eye beam regard furieux, en cooldown. track. En cooldown. Ça, dès que tu les as, tu les mets. Dès que tu les as, tu les mets. Ça, c'est vraiment le plus important. Et ça, c'est toute la base de la rotation. Le reste est ultra simple. Hein. Ça aussi, c'est ultra simple. De toute façon, la rota est ultra simple. Mais il faut bien la comprendre, histoire de pouvoir bien l'optimiser. Et donc, dans un opener classique, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont claquer le pouvoir d'effet. Ils vont mettre directement leur aura d'immolation en cooldown. Ils jouent la légendaire, donc évidemment, il va la faire proc... Sur la cible, donc il fait une première Demon's Bite, histoire de mettre le premier, euh, les premières 15 secondes de tick, mais, mais bien le Roi Métimulation cooldown avant, c'est important. Ensuite, tu vas mettre ton premier Regard Furieux, tu mets ta track après, parce que Regard Furieux te donne un buff de hâte. Et la hâte augmente les dégâts que ta track va mettre, parce que ta track met des dégâts sur la dot derrière, met des dégâts instants, et des dégâts en dot. Et donc c'est pour ça que tu mets Regard Furieux avant. Regard Furieux, track. Ensuite tu as claqué ou pas, t'es pas obligé de le faire tout de suite ça, honnêtement, euh, ton fail rush pour faire les dégâts euh, au niveau de ton talent sur le d'immolation. Ensuite tu reclaques ta méta et tu refais un regard furieux. Ça c'est pareil avant de reclaquer la méta, tu peux très bien dumper tes, tes annihilations, faire ta méta, etc. Le but, c'est pas que tu sois over Fury, donc tu peux très bien dumper, faire ta méta et refaire ton regard furieux, mais ça, c'est dans les grandes lignes. Si on va prendre un log, on va prendre un log euh, voilà, par exemple, d'un chinois qui a fait un bon log sur Destroyer, qui a fait du 6K5 sur Destroyer, quand tu regardes son opening, dans l'idée, c'est pas trop mal, il fait aura d'immolation, là, il fait le rush, honnêtement, il est pas du tout obligé de le faire instant, mais peut-être que ça l'a arrangé, je sais pas, c'est... Potion de feu fantomatique évidemment. Tu claques directement ta sur du démon, histoire de faire proc, du coup, t'as la uh, légendaire. Regarde furieux. traque derrière, on bénéficie du buff de hâte. Et là, t'as fait le plus gros ton travail. T'as claqué tes trois sorts en cooldown. Le reste. C'est ta rota basique, donc ta rota basique, ça va être, euh, tu là tu mets sa mort direct, mais ça va être tu dump ton annihilation, tu la dump à direct ou après ça change rien honnêtement, tu dumps du coup en annihilation, tu régénères, là il remet directement son high beam, donc son regard furieux parce qu'il a récupéré avec sa métamorphose, et il a récupéré de la rage, il dump, il dump, il dump, tac tac tac, et tout ça, ça va te faire en sorte que tu récupères encore plus vite. Tes prochains regards furieux, parce que du coup tu joues avec cycle de haine. Et ensuite, ça c'est juste ta rota. c'est Tu tu dump, t'en as plus, tu, tu dumps, en Tu dump, t'en as plus, tu régénères. Ça c'est ultra simple. Et ensuite, tu remets ton aura d'immolation. T'as 20 secondes pour reclaquer ton fail rush dedans. Donc là, lui il décide de le faire direct. Mais whatever, que tu le fasses maintenant ou pas, ça change pas grand chose. Tac, annihilation, mort sur démon, annihilation, mort sur démon, annihilation, mort sur démon. Donc tu génères, tu dump, tu gères, tu dump. Ton regard furieux est revenu. Boum, regard furieux. On redump derrière on régénère, aura d'immolation est revenu, on la remet, on remet remet le fail rush dans les 20 secondes qui suivent, et bon, bah après, tu vois, là la, la, la rotation, elle est, bon, elle est elle est, pas très compliquée. DH, ne joue pas énormément sur... Euh, la, la complexité du DPS se joue pas énormément sur la rotation, mais c'est quand même important de maintenir un gros uptime sur Deep points donc là, tu peux le voir, il a 99,9%, pour euh, 99,09%, mais bon, de toute façon, ta rota DPS de base, tu vas le faire, mais ce qui est important, c'est de bien mettre aura d'immolation. ça, tu mets ensuite tout, tu mets direct ton regard sur lieu traque parce que plus tu vas les récupérer bah plus tu vas les mettre en cooldown plus tu vas pouvoir les utiliser et c'est ça aussi qui t'apporte énormément de DPS du coup on va reprendre ton log de hurler l'héroïque où du coup tu jouais cette légendaire alors bon effectivement pour rappel t'avais pas les bons liens d'âme etc mais whatever on va voir un petit peu la rotation donc dans un premier temps t'as un bon réflexe c'est que tu dis je vais mettre direct va légendaire je mets la morsure du démon pour prendre avec, euh, mon, div, mon légendaire, mon burning wood mais la priorité, ça reste quand même des dumper et des cooldowns. Alors, mine de rien, effectivement, on le met quand même en priorité par rapport à ibm et track, mais en gros, aura d'immolation avant, et ensuite seulement tu vas mettre euh, ta mort sur le démon, de toute façon elle va pas augmenter tes dégâts de ton aura d'immolation Enfin sur le premier tick c'est pas important, ce qui compte ça va être euh, sur la suite etc Donc vraiment aura d'immolation avant, ça change pas forcément grand chose, mais ça reste de l'opti ok, donc aura d'immolation en premier Ensuite tu peux mettre euh, ta mort sur le démon, soit tu le mets tout de suite, soit tu le mets plus tard à la ruée honnêtement Encore une fois c'est vraiment pas pressant, t as, t as, t as du temps avant de le dump donc, bon, là tu essayes de le faire tout de suite, pourquoi pas. Là tu remets une, euh, une marche sur du démon, ça fait gaffe. Enfin, euh, t'as pas du tout besoin de la remettre celle-ci. Hein. Celle-ci, là tu perds un GCD, du coup tu perds du temps où tu peux mettre tes seins en cooldown. Donc là vraiment, euh, tranquille, tranquille. T'as mis, mis ta... t'en as mis une, c'est bien, t'auras le temps d'en remettre. Tranquille, en... euh, t'inquiète. Ensuite, tu pars direct en track. Alors track en soi, ça paraît pas une mauvaise idée de le faire cash. Parce que tu peux te dire, ouais, mais ça a proqué, du coup ma maîtrise. Ça proque le truc au niveau de Nia, etc. Et donc dans l'idée, le fait de faire ton pouvoir de crocation va évidemment te faire proquer Nia. Euh, ah mais tu jouais pas Nia dans ça. Euh, oui, en plus tu jouais pas Nia ici, oui. Pour rappel, tu jouais Corinne. Bon imaginons que tu jouais Nia, dans l'idée ça pouvait se tenir parce que ça peut faire proc, ça te fait proc le bonus de maîtrise, donc tes animats revigorés. mais toujours est-il que Regard Furieux à te file le buff de hâte qui est au final plus intéressant sur les dégâts que tu peux avoir. Donc il vaut mieux mettre Regard Furieux puis la traque. Voilà, ça ne va pas changer énormément non plus, mais c'est de la micro optie et chaque micro-optique est importante. Donc, regarde sur le lieu avant la traque. Tu traques, boum. Ensuite, tu dump, là tu morphes après, honnêtement pas de soucis. Là t'as pas besoin de remettre directement euh, une Demon's Bite non plus, hein. là t'en as pas besoin, c'est la 11, t'as le temps. Tu peux très bien remettre directement High Beam et il vaut mieux que tu mettes le plus vite possible en cooldown ton sort. Donc ici, regard Furieux, tu le fais direct après la morph, ce qui te permet, parce que là du coup t'as 3 secondes où tu pouvais faire sur Furieux et tu l'as pas fait. Et ce qui est vraiment important, est-ce qu'il va faire la différence ça va, être, ça va être entre autres ça, ça va être ces 3, 4, 5, 6 secondes Tu vois là sur les 13 secondes de l'open, il y a déjà 6 GCD que tu aurais pu mieux optimiser. Et au final, sur la globalité, si tu as cette logique sur tout le long du combat, ça va vraiment faire une différence monstrueuse. Donc, ça, c'est important. Donc, bien, regard furieux, instant dès que tu métamorphes. Là, tu as dumpé, c'est bien. Tu métamorphes, c'est parfait. Mais du coup, là, tu as 3 secondes où tu peux mettre regard furieux et tu préfères faire mort sur démon, etc. Donc, il vaut mieux mettre regard furieux. Après, c'est parfait. Tu redump, tu refais ta petite mort sur démon, tu régénères. Dès que tu as ça, c'est excellent. Tu la remets, fais le rush. Il est fait dans la foulée au moins, c'est validé. On valide les c'est, tu perds pas d'uptime aussi Ça c'est excellent, c'est très très bien joué Tu perds pas d'uptime, tu fais ton fail rush mais pour autant tu continues de taper le boss C'est excellent, ça c'est vraiment très très bon Ça c'est une bonne mécanique L'uptime c'est très important tu régénères, re tu redum, tu régénères, tu redum, bam, bam, bam. Quand tu récupères ton aura d'immolation, tu la remets. Quand tu récupères ton regard furieux, tu le remets. Alors ça, je peux pas voir, malheureusement. Parce que du coup, il y a un côté RNG qui fait que quand tu vas récupérer ta Fiori, euh, tu récupères 3 secondes sur ton regard furieux. Ce qui est important, c'est de le remettre cash. Là, je ne peux pas savoir si tu l'as remis cache ou pas, ou si tu l'avais avant par rapport à là. Donc tu l'avais mis à 13 secondes, tu remets 25 secondes plus tard. J'aurais tendance à penser que potentiellement... Un seul frog, ça me paraît vraiment faible, et t'en as peut-être eu d'autres, et t'aurais pu le mettre plus vite. Mais honnêtement, je peux pas savoir. Donc en tout cas, bien traquer. Si tu récupères le regard furieux, boum On remet, cache le regard furieux. Ça, c'est important. Euh, Pack, le reste. Du coup, tu génères, tu dumps, tu génères, tu dumps, tu génères, tu dumps. Et on arrive à là. Là, là, il y a un truc qui me questionne. T'as 5 secondes de trou d'uptime. time. C'est beaucoup 5 secondes. On va mater rapidement. Donc, c'était à 51 secondes du fight. 51 secondes du fight... Boum, tu te mets là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il fait sa compétence, j'imagine. Ah, tu pars tôt. Ah, ah je sais que ta guilde, elle va peut-être pas aimer. Mais en gros, tu vois là, regarde, regarde le War chez toi. Tu vois lui là. Ça, ça ouais, oui. En fait, il faut gratter un max. C'est un peu ton rôle, hein. c'est vrai que c'est en, en progrès ou sur les boss. Mine de rien, le but, surtout si t'es en héroïque, c'est de jouer avec le feu. Ton but, c'est de gratter un max d'uptime sur le boss. Tu vois par exemple ici, ton fury il joue pas mal avec le feu. Toi, tu peux très bien gratter à, à, à 1 seconde, 0,5 seconde. Tu vois là, tu pars très tôt. Alors c'est un bon réflexe, hein. mais tu vois, il y a encore tout ça comme caste. Regarde, le moment où tu déconnectes le boss, on va prendre tes trucs. J'ai relais ta dernière compétence, elle à quel moment Là t'as fait un annihilate. Tu fais ta morsure et tu te barres. Et le moment où tu te barres, il y a encore 3 rondes pour te barrer. Sachant que je peux très bien faire un dash et des hors de vision direct. Hein, ou un, un désengage directement avec une retraite de je reste. Hein. Donc pas hésiter à gratter un max. Honnêtement, il me semble, moi, sur mon voleur ou mon moine, encore plus sur le moine hein, forcément parce que tu peux TP. Mais euh, vraiment, je reste jusqu'à.. 0,3 secondes de la fin quoi genre là t'as du temps tu vois ton voir il attend et tu vois il est quand même hors vision il va quand même pas mettre la flaque ici ensuite t'y retournes et ensuite t'es là ah t'es encore loin hein. parce que là tu peux pas le taper là encore il hein. là t'y retournes là tu aurais d'immolation et tu, tu fais l'orage pour y retourner mais euh, là, ça c'est pareil à la rigueur tu peux la mettre déjà un petit peu avant euh, si t'as besoin, encore que... Ouais, non, ça c'est bien en fait, hein, le fait de faire aura fait le rush potentiellement, mais euh, bien, euh... <rire> Père moins moins d'uptime. Ouais, vraiment, là, tu peux tu peux gratter plus. Tu perds pas mal de temps, alors que, tu vois, même, tu regardes ton pote le Warfury, là. Je te donne un exemple, hein, mais... Euh... Tu vois, lui, il, est, il, il a même pas perdu son uptime de, de, de Frenzy dessus. Donc, en gros, faut il faut qu'il fasse des saccagés toutes les 12 secondes. Sinon, il perd son buff de hâte. D'ailleurs, un bon opti. -il, hein. il joue ce qu'il faut. Hein. bien, euh, ça, ça oui. Tac. Et tu vois, là, il est direct de dessus Et si on va regarder même plus globalement au niveau du log global de toute ton équipe. Damage down. Ça, ça, ça oui, Tu vois, il fait un perf à 81. Euh, bon, alors, en va il est assez bas. Hein, donc, c'est pas non plus... Euh, mais il a 77% d'uptime. T'es à 75. Alors, ça peut paraître pas énorme. Moi, je te sors les pièces d'amélioration. Tu peux vraiment te permettre de perdre beaucoup moins de time que ça. Honnêtement, tu peux perdre que 2 secondes sur cette méca au lieu d'en perdre 7, et mine de rien ça fait vraiment la différence de perdre de, perdre de l'uptime comme ça, donc ça faut vraiment faire gaffe DH c'est énormément une question, de bah, surtout avec ce build de là, c'est une question, bah t'as de la RNG, c'est une question de savoir son cycle mais il est vraiment pas dur et c'est une question aussi surtout de stuff et de d'opti, et là tu vois par exemple t'as pas Burz, t'as pas forcément aussi des bonnes stats etc, donc mine de rien ça va vite jouer C'est du coup ton opti de stuff ça c'est super important ton bon choix de lien d'âme, de talent etc tu vois là par exemple du coup t'as la bonne opti mono mais à partir du 17 mars et tout ça tu pouvais déjà jouer les légendaire mono euh, sur les boss mono et ça va vraiment faire rire, même chaos theory ça marche bien mais du coup bien jouer ça, ça c'est important ça qui va faire ton dps en dh c'est beaucoup ton stuff, ton opti et ton uptime sur le boss le cycle vu que c'est pas le plus compliqué en général t'auras peu de miss même si tu peux en avoir évidemment si tu remets pas pile ton regard furieux pile ton aura d'immolation et ce genre de trucs évidemment tu vas avoir de la perte mais là dessus bien faire gaffe quoi tu remets bien la track en cooldown aussi ça c'est vraiment excellent c'est vraiment bien là pareil j'imagine c'est une retransit où du coup tu... Ouais, tu repères du temps mais ça va être le même conseil que tout à l'heure vraiment perdre un minimum de temps sur, euh, sur ça là c'est la phase où on peut plus le taper parce qu'il est hors champ de vision parce qu'il euh, fait sa transit tiens d'ailleurs je vais mater un truc est ce que sur la transit tu grattes un max aussi ou pas on va aller mater ça donc c'est hurlel hein, donc on est à 112 donc c'est quasiment 2 minutes de fight On va checker ça rapidement Donc c'est parti On va quasiment à 2 minutes de fight Donc là, Hurlel. Il va faire son truc où il décolle okay Il décolle, il va faire sa transi Ici, là, faut que tu ailles le taper un hein, max Est-ce que tu le tapes ici Tu fais le rush Tu regardes sur YouTube Et tu te barres Ça, C'est propre, hein. ça c'est ça, ça c'est ça qu'on veut Nickel. Il fait son truc, et là vous partez tous. Ouais, c'est nickel. Hein. Ça, c'est propre. Hein. Ça quand il vaut au milieu de la salle, c'est vraiment ultra important d'aller euh, gratter le deep dessus. Hein. D'ailleurs, ta guide ne le fait pas assez. Le voir il le fait bien. Il y en a qui le font un peu ici, d'autres qui sont peut-être un peu déjà cachés. Mais euh, vraiment, ça, c'est important. Et ça, c'est le hein. faut vraiment full gratter. Tu sais qu'il part. Quand il part, toi, tu dash t'es déjà dessus, en vrai. Tu vois, tu sais qu'il va partir. Boum alors, t'es pas encore super haut parce que t'as pas encore la bonne opti de lien d'âme et compagnie, mais t'es déjà vachement plus haut, tu vois. Là, on sent qu'il y a déjà beaucoup moins de, il y a déjà beaucoup de moins de miss en termes de, de talent et tout, tu vois. T'es déjà beaucoup plus proche de ce que tu peux envoyer. Et effectivement, du coup, là, on me check, t'es à 75, t'es à 78 par level Tu vois, honnêtement, là, ça commence déjà à envoyer. Bon, alors, c'est de l'héroïque, c'est plus simple de partir en héroïque. Mais tu vois, ça commence déjà à être pas mal. Du coup, ça sera tout pour cette vidéo de Dr. Log pour Gobi. Donc, on s'est surtout, surtout, surtout, surtout attaqué au mot cible sur cette vidéo. Mais c'est là où effectivement tu pêchais un petit peu le plus. Honnêtement, ce que je trouverais vraiment intéressant. C'est que quand on aura le temps de refaire un petit peu les boss ou même tu vas taguer de l'héroïque Et tu reviens vers moi et tu me renvoies un screenshot de tes logs Et du coup on pourrait mettre au niveau de Discord genre des avant après et ça serait ultra fun Genre tu vois je vais prendre un screenshot de tes logs, je vais les mettre dans un dossier avant Et j'aimerais bien que genre je sais pas dans deux semaines, trois semaines, quand on aura le temps Tu reviennes vers moi et tu me renvoies les nouveaux logs et tu me dis putain voilà bam bam Là j'ai mis, mis, mis du violet en mono sur lui, lui, lui et bam Et là, et là franchement je serais, ça me régalerait, là je serais trop heureux il y a encore pas mal de choses que je pourrais dire sur le conseil, sur d'autres trucs comme ça, parce que du coup t'as eu l'occasion de faire ce boss où il y a pas mal, énormément de micro-opties au niveau du conseil. Typiquement, effectivement, même quand on joue Burning Wood, on joue pas le talent sur le démon, Demon, ça proque quand même. Et du coup tu as une histoire de rotation multi où tu vas appliquer le dot, bon... Euh, suivant tes priorités, suivant si t'as le regard ou pas mais de dots multi-cibles il y a plein de trucs comme ça qu'on pourrait checker mais honnêtement la vidéo elle est déjà bien garnie il y a déjà pas mal d'informations et en globalité moi ce que je retiens principalement c'est 1. le choix des légendaires, bien faire gaffe à bien prendre les légendaires mono. 2. le choix des liens d'âme bien faire gaffe à ça, 3. tes trinkets si t'arrives à choper d'autres trinkets euh, le, truc, euh, le truc de fange point par exemple, si t'arrives à choper également euh, le, le limon de Malpest, donc tu vas le faire, tu le montes avec les points de vaillance, etc. Tu fais un petit peu de malpest, ça va vraiment booster ton DPS et également des petits miss au niveau de la rota à droite, à gauche, l'uptime également. Et honnêtement, si tu fixes tous ces points là, mon mec, tu vas t'envoler. Bon je te souhaite une excellente journée, toi qui as regardé la vidéo, n'hésite pas, si t'as envie de participer également au Dr Log, euh, j'ai bien un commentaire épinglé, donc tu as juste la petite démarche, tu vas sur Discord, tu vas autre Dr Log et tu me fais un petit paragraphe pour me dire euh, voilà ta situation actuelle, qu'est-ce que tu veux, tu envoies tes logs et boum, il y a un channel e exprès dédié sur Dr Log. N'hésite pas non plus à me dire ce que t'en as pensé, si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça coûte rien et ça régale et tu peux désabonner à tout moment. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.